Il s'est écoulé quinze jours où je n'ai pas osé. Ce soir, le proverbe que je retiens, c'est « quand on veut, on peut ». Pas la peine de me le cacher, ça aurait pu être possible. Mais tout est de ma faute. C'est la première fois que je suis amoureux putain. Pourquoi il faut que ça tombe sur moi cette merde Cet après-midi, je nous imaginais tous les deux en vacances. Moi, je l'appelle mon chaton ou mon lapin. Il dit que je suis énormément affectueux. Et c'est vrai. Je, je nous confronte à des scènes de la vie réelle. Mais une vie sans monotonie, tristesse et banalité. Un amour idéalisé. Dans mes rêves, ce garçon change ma vie. Il la rend extraordinaire. Heureuse et palpitante. Quand je rêve de lui, dehors, il fait un temps magnifique. Une chaleur estivale. Ce, ceci n'est qu'un rêve. Mon esprit est torturé par ses pensées et l'idée d'un amour impossible me rend malade. Je n'ose plus penser, mais tout le temps, je suis rattrapé par son visage. Et s'il existe, le personnage que je me figure, lui, n'existe pas. Je suis amoureux d'une personne qui n'existe pas, que je ne connais pas. La seule chose réelle qui existe, c'est son apparence, à partir d'une photo, d'un visage au très fin et parfait. Je me suis créé le personnage parfait pour moi. Euh, là, c'est une personne qui écrit et qui décrit son fantasme. Après, je sais pas si c'est une fille ou un garçon qui écrit, mais... Euh, un fantasme, euh, je veux dire, tout le monde s'en fait un et je pense que... C'est normal et on a besoin d'un fantasme pour continuer. Euh, Moi-même, je me fais des propres fantasmes, tout le temps. Euh, C'est la personne qui est là sans être là, mais on a besoin d'elle parce qu'elle nous réconforte, et même si elle n'est pas réelle. Et au fond, on a envie qu'elle soit réelle, mais on sait qu'elle ne sera jamais réelle. Peut-être que je l'idéalise. Je l'idéalise, ouais. Parce que cette personne-là, je la vois juste. Je ne la connais pas. Je ne connais pas son intérieur. Et c'est moi qui lui donne son propre intérieur. Qui lui donne des traits de caractère ou quoi que ce soit. Pourquoi je dirais jamais à la personne que c'est mon fantasme dois... euh... Déjà, cette personne, il s'agit d'un garçon. Du coup, je peux pas être... Persuadé que cet amour, il est des deux sens. Et, et je ne le connais pas. Je veux dire, on se parle pas. Après, si on a tout ce qu'on veut, il n'y a plus la place au rêve. Je veux dire, c'est trop simple qu'il existe.